Euh, janvier. J'en ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles et j'en ai parlé en détail en fait pour chaque signe en particulier. Alors je, je n'en parlerai pas dans ces prévisions pour éviter la répétition. Donc euh, voici le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici vos provisions pour la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Je commence par lundi. La lune sera dans votre signe et vous vous sentirez très bien, très bien dans votre peau et vous aurez un sentiment doux de confort et de contentement. Vous aurez aussi un sentiment d'anticipation que des bonnes nouvelles s'en viennent. Vous pourriez vous faire des nouveaux amis ou bien si vous étiez célibataire, tomber en amour. Votre optimisme vous donne un magnétisme irrésistible. La chance vous sourit et vous suit. Profitez-en. Mardi et mercredi, la Lune sera dans les Gémeaux, votre deuxième maison. Faisons un trigone avec votre gouverneur, Vénus, qui est dans votre dixième maison. C'est le moment propice pour demander des faveurs, faveurs ou des services ou même des prêts financiers, car il serait difficile aux autres vous dire non durant, durant cette période. Vous allez vous sentir généreux et vous voudriez préparer la bouffe et inviter vos amis et vos bien-aimés. Beaucoup de tendresse et d'harmonie dans vos relations avec vos bien-aimés, surtout. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi, Vendredi et samedi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le cancer, votre troisième maison. La tendresse et l'harmonie règnent toujours vos relations et maintenant, avec la Lune, faisant un sextile avec Uranus dans votre signe, vous donne le goût d'essayer quelque chose de nouvel ou d'essayer un changement quelconque. Votre générosité sera encore accentuée par des gestes que vous ferez avec votre entourage, ce qui sera très apprécié. Cette générosité pourrait même se manifester dans la manière dont vous interagissez avec les gens et vous les aidez et vous les soutenez. Samedi et dimanche pour le Québec, samedi PM et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Lion, votre quatrième maison, la fin de la semaine serait un peu contradictoire. Des fois, vous sentirez le besoin de l'amour et de l'affection la, de dans votre vie, mais aussi vous sentirez le besoin du divertissement et de l'excitation dans votre vie sociale. Si vous étiez célibataire, vous pourriez baisser vos critères juste pour être avec quelqu'un. Si vous étiez en couple ou marié cette fin de semaine, sera plutôt orienté par vos besoins au niveau de votre foyer et les besoins de votre famille. Certaines frictions pourraient engendrer quelques irritations, mais patientez, les prochaines journées seront formidables. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne aimée, surtout partagez aussi s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.